fini de Dieu. fini de de Dieu. infini de alléluia, de Oh, alléluia, quel amour extravagant, quel amour infini, quelqu'un peut-il ce matin acclamer l'amour profond de Dieu, cet amour sans mesure, sans limite, sans foi. L'amour extravagant, un amour insondable, incompréhensible, inégalable, immeusurable, inépuisable, l'amour de Dieu. Quel Dieu Rien ne peut lui empêcher de m'aimer, rien ne peut lui empêcher de te secourir, rien ne peut lui empêcher de te sauver, rien ne peut lui empêcher de te changer, rien ne peut lui empêcher... Rien ne peut lui empêcher de te libérer, de te restaurer, de te renouveler. Rien ne peut lui empêcher de te relever. Rien ne peut lui empêcher. Son amour est fort, son amour est puissant, son amour est glorieux. Son amour est merveilleux, son amour est extraordinaire. J'ai béni cet amour. Monsieur, tu nous as aimés tristement pour nous. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Merci Seigneur. Uh! Alléluia. Quel amour. Incompréhensible. Quel amour. Tu as aimé ce qui n'était pas digne d'être aimé Tu as supporté les insupportables. Tu as pardonné l'impardonnable. Quel amour. Quel amour. Merci Seigneur. Nos cœurs pleins de reconnaissance ce matin ne peuvent que te dire merci. Ne peuvent que te dire merci. Nous ne méritions pas cet amour. Nous n'en sommes pas dignes. Mais toi, tu nous as aimés. Tu n'as pas regardé à ce que nous étions. Tu n'as pas regardé à ce que nous avons fait. Tu ne regardes même pas ce que nous faisons tous les jours. Mais tu ne cesses de nous aimer. Nous bénissons ton nom. Si tu ne nous avais pas aimés, où serions-nous aujourd'hui? S'il n'y avait pas cet amour, qu'allons-nous devenir? Merci pour cet amour. Sans faille. Cet amour sans limite. Merci Seigneur. Ton amour est plus que tout. Ton amour est plus que l'or, plus que l'argent. Ton amour est plus que tous les précieux trésors de ce monde. Ton amour est plus que tout. Merci Seigneur. Les mots nous manqueraient de décrire la profondeur, l'auteur et la largeur de ton amour. Même le plus grand poète ne saurait pas décrire avec ces mots ton amour. Le plus grand écrivain ne saurait écrire cela. Le plus grand peintre ne saurait peindre pour exprimer la profondeur de ton amour. Tu nous as simplement aimés. Tu nous as simplement aimés. Des fois, on se demande pourquoi, mais nous ne comprenons pas pourquoi. Simplement, nous sommes les bénéficiaires de ton amour. Merci Seigneur pour cet amour merveilleux. Hallelujah. Oh Dieu. Les coupables ont été acceptés, agréés par Dieu. Les pécheurs ont été simplement pardonnés. Les condamnés ont été justifiés. Les coupables ont été acquittés. Les rejetés ont été récupérés. Les abandonnés ont été accueillis. Quel amour, quel amour, quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. Quel amour, quel amour. Quel amour, quel amour, quel amour. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Chaque jour de ma vie, chaque instant de ma vie, je peux voir les traces de ton amour. Les traces de ton amour, les traces de ton amour, les traces de ton amour, les traces de ton amour. Quand je consulte mon histoire, je vois les traces de ton amour. Ton amour est passé par là pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ton amour est passé par là pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Ton amour est passé par là pour que je ce que j'ai aujourd'hui. Ton amour est passé par là. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Veuille bénir ta parole dans notre cœur. Par ton esprit, édifie nos esprits. Par ton esprit, parle à notre esprit. Enseigne-nous selon la richesse de ta parole. Enseigne-nous selon la profondeur de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, nourris nos âmes et que cette parole puisse avoir un écho jusqu'à notre futur. Que cette parole puisse influencer notre destinée. Que cette parole, Seigneur, puisse révolutionner notre vie. Oui, nous venons boire à la source intarissable, la source d'eau vive. Nous venons nous nourrir de t'aimer succulent de ce pain du ciel, notre nourriture quotidienne. Merci de nous donner ce pain, ce pain quotidien afin que nous puissions encore nous être, être fortifiés, être renouvelés, être réconfortés. Oui, Seigneur, être révigorés. Oui, Seigneur, nous avons besoin de cela. Et merci, Seigneur. Nourris nos cœurs, nourris nos âmes, nos esprits ne s'attendent qu'à toi. Mon âme ne s'attend qu'à toi. Mon corps n'espère qu'en toi. C'est en toi que mon âme espère. Pour que ce matin encore, je me laisse façonner, modéler, transformer par toi. Merci, Seigneur. Merci, grand Dieu. Merci, souverain-maître. Béni soit ton nom. alléluia Que toute la gloire te revienne. Au nom merveilleux de Jésus, nous disons Amen. Amen. Wow. Oui, Il mérite que nous puissions l'acclamer Il mérite que nous puissions le célébrer Il mérite que nous puissions l'honorer Il mérite que nous puissions le glorifier Il mérite que nous puissions l'ovationner Notre Dieu, notre roi, notre sauveur, notre maître Jésus l'amouré de notre vie Que tout l'honneur et la gloire lui reviennent Ce matin encore Merci Seigneur a toi soit la gloire au siècle et au siècle. Shalom frères et sœurs et bienvenue dans notre culte de ce matin. à vous qui nous suivez aussi via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin nous sommes très honorés et nous voulons encore écouter la parole de Dieu. Par un serviteur de Dieu qui nous vient de très loin. Des, de la République démocratique du Congo mais vraiment en province. Et nous avons la joie de l'avoir au milieu de nous. Des passages ici. Nous avons la joie. Il est souvent ici et aujourd'hui particulièrement, nous allons écouter, il va nous partager la parole de Dieu. Le pasteur Aimé qui nous vient de la borne et, euh, Matadi et nous avons la joie et l'honneur de le recevoir au milieu de nous. Merci beaucoup pour votre souplesse et d'accepter de nous partager la parole. Aujourd'hui nous sommes très honorés et nous bénissons le Seigneur. Alors sans plus tarder. Église, aidez-moi accueillir, le pasteur aimé. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons donner plus que ça comme acclamation à Jésus Jésus mérite de recevoir la gloire. Jésus mérite de recevoir l'honneur. Jésus mérite de recevoir nos acclamations. Béni sois-tu Seigneur, merci pour la vie, merci pour ta grâce, merci pour toutes tes faveurs, merci pour ta bénédiction Seigneur, merci pour la paix et la joie dans nos cœurs. Béni sois-tu Seigneur et bénis ce moment, qui suis Seigneur, si ce n'est un simple instrument, nous voulons nous recommander entre tes mains, nous avons besoin de ta parole et moi le premier, parle-nous Seigneur au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Salom peuple de Dieu, que le Seigneur soit béni et nous disons merci au pasteur Noéla, au couple Lumande pour la confiance, je, je me suis senti un peu euh, confus comme Jonas qui, qui fouillait Ninive. Et qui va à Tarsis et le Seigneur le ramène. Merci, pasteur, de m'avoir ramené à... Que le Seigneur soit béni. Le message que nous vous apportons ce matin, nous l'avons intitulé « Courir de manière à remporter le prix ». Simplement ça. Courir de manière à remporter le prix. Plusieurs cours, mais ne courent pas de la même manière. Plusieurs cours mais ne courent pas pour les mêmes objectifs, les mêmes motivations, les mêmes raisons. Nous, nous voulons courir pour remporter le prix. Nous lirons donc dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, du 7e au 14e verset. Philippiens, chapitre 3, du 7e au 14e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur.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 pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accueillir cette parole en acclamant pour... la, la vie du chrétien est une course, une course dont l'objectif est de remporter le prix. Et comme je le disais, Plusieurs courent mais ne courent pas pour les mêmes raisons Il y en a qui courent simplement par habitude parce qu'ils sont habitués à courir Il y en a qui courent parce que les autres courent Il y en a qui courent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire Mais il y en a aussi qui courent parce qu'ils ont un objectif Je suis venu au Seigneur parce que j'ai un objectif Je viens au temple parce que j'ai un objectif Je cherche Dieu parce que je veux atteindre un objectif, je ne viens pas par hasard, non j'ai un objectif à atteindre Remporter le prix cependant cette course n'est pas sans difficulté car il existe des événements qui anéantissent la course les, les, les éléments qui freinent la course, les éléments qui ralentissent la course la course, la marche chrétienne n'est pas une vie facile la vie d'enfant de Dieu n'a jamais été, ne sera jamais une vie facile. Il y en a qui prêchent l'évangile de la facilité. Non, dans le Seigneur, les choses ne seront pas toujours faciles. Si quelqu'un est venu au Seigneur pensant que tout sera simple, tout sera facile, dès que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, plus de difficultés, plus d'obstacles, plus de menaces, plus de ceci, so plus de cela. Au contraire, ce sont les combats qui commencent. Il y a des combats qui viendront simplement parce que tu es devenu enfant de Dieu. Parce que le diable, disons-le, ne perd pas son temps en combattant celui qui n'a pas d'avenir, celui qui n'a rien. Le diable combat celui qui est en train d'aller quelque part, celui qui sait où il est en train d'aller. Et il sait que si je le laisse, il arrivera là où il doit aller. Mais je veux rassurer quelqu'un ce matin. C'est que peu importe ce qui arrivera, les vents peuvent souffler dans le sens contraire. Celui qui t'a appelé t'a dit, allons de l'autre côté et tu y arriveras de l'autre côté. Parce que dès lors qu'il me dit, allons de l'autre côté, il me voit déjà arriver et il est déjà arrivé avec moi. Avant même que je n'arrive, je suis déjà arrivé avec lui. C'est-à-dire que tout ce que je peux rencontrer comme obstacle, comme difficulté sur le chemin, ne m'empêchera pas d'arriver là où je dois arriver. Ma prière ce matin est que chacun de nous atteigne le but, que chacun de nous atteigne l'objectif. Il y a donc plusieurs éléments qui ralentissent la course, notamment le PC, le comportement inadéquat aux objectifs fixés. Il y a des gens, non pas qu'ils ne savent pas là où ils doivent aller, Là où ils veulent aller, ils savent là où ils veulent aller, mais ils n'ont pas une attitude qui correspond à ces objectifs. Il y a des distractions qui freinent la course. Ce matin, nous verrons que l'apôtre Paul a dressé le bilan des gains et des pertes connus en suivant Jésus. Alors qu'il avait pour objectif atteindre la perfection afin de remporter le prix. Pour cela, il fallait croire que le meilleur est. Était devant. Nous parlerons donc de ces trois aspects, les gains et les pertes, atteindre la perfection et le meilleur à venir. Lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que l'apôtre Paul utilise des termes liés. À la comptabilité ou au commerce, il parle des gains et des pertes. Vous savez, lorsque quelqu'un tient une affaire, une boutique ou quoi, il dresse le bilan, tout ce qu'il qu obtient, tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il perd et il fait le, le bilan. Et cela, c'est simplement pour illustrer la transaction qui a eu lieu sur la croix, car sur la croix, il y a un échange qui a été fait. Jésus-Christ s'est fait péché. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que moi je sois béni. Alors que j'allais droit vers la tombe, j'allais droit vers, le, vers la mort. Il a payé le prix de son sang, il m'a racheté. Et l'apôtre Paul dit, moi j'ai été saisi par lui. Ce n'est pas moi le premier qui l'a saisi, c'est lui qui m'a saisi. Alors que je voterais dans le péché, alors que j'étais dans, dans ce qui me conduisait à ma perte, sans le savoir peut-être. Car il y a des gens qui vont vers la tombe sans le savoir. Et ce n'est pas par ma volonté, c'est par sa volonté. Il a arrêté les choses, il a dit arrête-toi là. J'arrête l'hémorragie dans ta vie, j'arrête l'hémorragie dans ta famille ta marche doit changer de direction. Tu ne dois plus aller vers le cimetière, mais tu dois plutôt aller vers la vie éternelle. Il a arrêté ma course alors que je courais droit vers le ravin. L'échange s'est fait. Il a accepté l'humiliation. Il a été dénudé, il a souffert pour que moi je ne souffre plus. Et il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a souffert pour que moi je sois guéri. Je passerai par la maladie, c'est vrai. Mais il m'a guéri par ses meurtrissures, par sa mort sur la croix. L'échange s'est fait, la transaction s'est faite. Bien aimé, celui qui parle, c'est... Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, mais qui connaissait Dieu à sa manière. Il était zélé dans la persécution des chrétiens. Il pensait qu'il faisait du bien. Il y a des gens qui pensent servir le Seigneur alors qu'ils travaillent contre le Seigneur. Et c'était le cas de l'apôtre Paul. Il était considéré dans son milieu comme quelqu'un qui était zélé pour ce qu'il faisait. Il y avait des éléments qu'il considérait comme un gain. Pour ça, c'est les chrétiens, étaient un gain pour lui. Faire du mal aux chrétiens était un gain pour lui parce qu'il pensait que c'était ça, ce que Dieu voulait. Il y a des gens, je le disais, qui pensent servir Dieu alors qu'ils travaillent contre Dieu. Le monde nous présente toute une série de choses que le monde considère comme gain. Le plaisir de la chair est un gain selon le monde. La réussite matérielle est un gain. Mais lorsque nous venons à Christ, nous comprenons que ces choses-là ne sont pas la priorité. Alléluia. La priorité c'est de devenir comme Christ, ressembler à Christ. Et comme nous le verrons plus tard, si je vis comme Christ, c'est que je ferai les choses comme Christ. S'il a marché sur l'eau, je marcherai sur l'eau. Parce que je suis comme lui. Tout ce qui était comme gain, tout ce qu'il considérait comme gain, lorsqu'il rencontre Jésus, il se rend compte que, oh, oh, oh, tout ce que je considérais comme gain n'en était pas. Le plus grand gain de ma vie, c'est Jésus. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est avoir rencontré Jésus. Et lorsque je rencontre Christ, je me rends compte que toutes les autres choses n'ont pas d'importance, si ce n'est Jésus lui-même. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 13, 44, que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Ce n'est pas un trésor à ciel ouvert, un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce sang, Jésus est le trésor pour lequel on vendrait tout ce qu'on a, parce qu'il est le plus grand gain, et pour rien au monde, je, je ne mettrai en balance la vie, ma foi en Christ, ma vie avec Christ, avec ce que le monde peut m'offrir comme euh, avantage, il n'y a pas match, ça ne fait pas le poids, tout ce que je considérais autrefois comme gain, lorsque je rencontre Jésus et que Jésus vient se mettre de l'autre côté de la balance, <rire> les priorités changent, les valeurs changent. Mes priorités ont changé parce que Jésus est devenu la priorité. C'est vrai, je parle dans un monde où le travail, nous courons, nous courons tous derrière le travail parce qu'à la fin du mois, il y a des charges, il y a ceci, mais Jésus est la priorité. Seigneur, sois mon plus grand gain. C'est cela ma prière. J'étais en train de dire ce matin au Seigneur, sois mon plus grand gain. Mon plus grand bénéfice. La meilleure rencontre de ma vie. La rencontre qui a fait basculer toutes choses, dans la vie de chacun de nous, du moins de chacun de ceux qui ont connu Jésus-Christ, qui ont rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un avant et un après. La vie après la rencontre avec Christ est de loin meilleure à la vie avant la rencontre avec Christ. Et cela ne dépend pas de ce que nous pouvons gagner comme argent ou avoir comme privilège. Cela dépend de la paix, de la joie qu'il met dans mon cœur. Et l'apôtre Paul dit que c'est cela le plus grand gain. Et dès lors qu'il a connu ce gain, il considère toutes les autres choses comme une perte. Et je préfère passer du temps dans la présence du Seigneur. Je préfère cercer Dieu. Je perds certaines choses que le monde considère comme gains, mais celui que j'ai gagné représente l'avenir de ma vie. Celui que j'ai gagné représente l'avenir de ma vie, ainsi pour lui j'accepte de tout vendre, pour lui j'accepte de tout laisser, pour lui je délaisse tout parce que je veux m'accrocher, je veux m'attacher à lui. Ainsi je me libère, je me débarrasse de tout ce qui peut être un poids, nous en parlerons, de tout ce qui peut être un poids qui m'empêchera de voler, de voler plus haut car c'est l'année de la gloire, dans l'année de la gloire nous sommes lésés pour monter. Et lorsque je veux monter, je dois me débarrasser de tout ce qui m'alourdit. Il y a dans la vie de plusieurs des éléments qui nous empêchent de monter. Ce n'est pas que je n'ai pas connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, mais il y a des choses qui m'empêchent d'atteindre d'autres dimensions. Seigneur, je veux être laissé pour monter. L'apôtre Paul dit que notre plus grand gain, c'est d'avoir connu Jésus. Ainsi, il s'est dit, dès lors qu'il a connu Jésus, il s'est fixé un objectif, atteindre la perfection dans la marche. Car l'objectif que quelqu'un s'assigne détermine son attitude. Quelqu'un qui veut atteindre un objectif se prépare. Il y a les Jeux olympiques en 2024, il y a des gens qui ont commencé à se préparer depuis, non pas 4 ans, mais depuis plus de 8 ans. On se dit que ce jeune homme, à 10 ans, en 2024, il aura 18 ans, il pourra atteindre déjà un niveau mondial pour postuler à une médaille olympique. On l'a préparé depuis plusieurs années. Et dans cette préparation, il y a des objectifs. Qu'est-ce que je dis Il y a des attitudes en rapport avec les objectifs. Je veux atteindre tel objectif, je veux marcher de telle manière, je veux vivre de telle manière pour atteindre cet objectif. Celui qui qui postule pour une médaille dans une discipline où on exige une taille fine, ne va pas passer son temps à se gaver d'aliments gras qui, qui le rendront lourd pour sauter plus tard. C'est-à-dire qu'il adopte des attitudes en rapport avec les objectifs qu'il s'est fixés. Et à regarder certaines personnes, on peut dire que si on connaît ses objectifs, on peut dire que celui-ci marche à l'encontre des objectifs qu'il s'est lui-même fixé. Il se dit qu'il est enfant des dieux, il veut atteindre le ciel. Mais sa marche est une marche concentrée sur la terre. Ainsi l'apôtre Paul se sert de l'image d'un coureur pour décrire la croissance spirituelle du chrétien. L'objectif c'est atteindre la perfection. Difficile, c'est vrai, mais c'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. Et il dit dans 1 Corinthiens 9, du 25e au 27e, 27e verset, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, cette parole est revenue à moi-même, Je dit « Seigneur, aide-moi ». Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti parce que j'ai un objectif, je m'impose. Une certaine discipline parce que je veux atteindre l'objectif. Je, je sais là où je veux aller et j'adopte une vie conséquente à là où je veux aller. Une vie conséquente à là où je veux aller. Je ne cours pas comme à l'aventure, je l'ai dit, tout le monde court. Mais pas pour les mêmes raisons et pas de la même manière. Il y en a qui courent parce que les autres courent. Tu cours. Tu vas où Je ne sais pas. Mais pourquoi tu cours Non, tu ne vois pas que tout le monde est en train de courir. Vous savez, au premier jour, je ne maîtrisais pas encore les horaires des de trains et je me suis dit, quand les gens courent, c'est que le train va arriver. Et un jour, j'ai couru alors que ce n'était pas mon train, mais j'ai couru quand même parce que les autres couraient. « Tu cours pourquoi ?» Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Ainsi, lorsque quelqu'un qui, qui, a, qui a planifié, qui a programmé de venir au culte rencontre quelqu'un d'autre qui n'a pas planifié le culte, il dit « Non, moi aujourd'hui en tout cas, je suis fatigué, je, tu as raison, moi aussi je reste. » Vous n'avez pas les mêmes objectifs, tu as dévié. Je ne fais pas les choses parce que les autres le font ou je ne le fais pas, je le fais non pas parce que les autres le font. Je fais parce que cela est conforme à mes objectifs. Je ne vis pas par rapport aux autres. S'ils se fatiguent, qu'ils se fatiguent, moi je couds. S'ils se laissent distraire, qu'ils se laissent distraire, moi je couds. S'ils abandonnent, qu'ils abandonnent, moi je couds. C'est difficile pour tout le monde, mais pas au même niveau. Celui qui, qui abandonne parce que c'est difficile, toi peut-être tu as la force au-dessus de la sienne et que toi tu peux continuer. Ne t'arrête pas là où tout le monde s'arrête. Et ne te contente pas de ce que tout le monde fait. Un jour alors que je regardais les notes de mon fils, je vois qu'il avait un peu baissé. Je lui pose la question, mais pourquoi là Il dit, papa c'est normal, C'est cette période... Dans toute notre classe, nous avons baissé. Et je lui pose la question, je paye les frais pour toute ta classe Que tous baissent, ce n'est pas mon problème. Toi, tu es particulier. Que chacun de nous se dise, je suis particulier. J'ai des choses à faire que Dieu a placé en moi. Là où tout le monde s'arrête, je ne m'arrêterai pas parce que j'ai des objectifs autres et j'ai une autre force, une autre capacité. Tu avanceras même là où tout le monde est en train de s'engloutir parce que toi, tu as d'autres objectifs. Ne t'arrête pas là où tout le monde s'arrête. N'abandonne pas là où tout le monde abandonne. Ne lâche pas là où tout le monde a lâché. Ne quitte pas parce que les autres ont quitté. Mais je ne te vois plus à l'église, pourquoi tu... Non, bon, les gens étaient en train de partir, c'est pourquoi je suis parti, sans objectif. Si je sais que c'est là le lieu de ma bénédiction, je reste là. Les autres sont en train de partir, je reste là. On est en train de calomnier, de me dire, je reste là. Vous savez, nous venons tous à l'église, mais tous, nous ne venons pas pour le Seigneur. Il y a des gens qui viennent chercher le diable, qui viennent chercher les démons, il y a des gens qui viennent, il est dans la présence de Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas un démon ici? Frère, Dieu est là. C'est pourquoi des fois vous voyez au culte, quelque, on dit quelque chose qu'il a touché, il commence à acclamer, il sent qu'autour de lui personne n'a acclamé, il arrête. Tu n'es pas venu pour l'autre. Ceux qui te touchent ne touche pas forcément l'autre. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que lorsque nous venons au culte, c'est à ciel ouvert mais à voisin fermé. Même si on est venu à bord de la même voiture, c'est un voisin fermé. Ce que je fais concerne moi et Dieu. Je ne te regarde pas, toi ne me regarde pas non plus. Je ne te regarde pas, toi ne me regarde pas non plus. Ce que je fais concerne moi et Dieu. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Dans, dans une église... Un prédicateur visiteur comme moi était venu et pendant le culte, il y a un frère qui, qui dansait, comme dirait, en désordre. Il soulève la chaise, il fait ceci, il ne restait qu'il soulève le voisin. Et puis le pasteur visiteur dit au pasteur de l'église, dit mais est-ce qu'on ne peut pas calmer ce frère-là parce qu'il dérange Il dit, papa, lui on ne le touche pas. Il était déclaré mort, on l'a mené à la morgue. Et il s'est réveillé même sans l'intervention des hommes Dieu lui-même l'a réveillé Et puis quelqu'un comme ça oh, Quelqu'un comme ça tu vas lui dire Non frère tais-toi Non, Je sais d'où est-ce qu'il m'a tiré Et je sais ce que j'ai avec lui Ne m'arrête pas Je ne viens pas pour toi je viens pour lui Je sais ce qu'il est pour moi J'ai un objectif L'apôtre Paul dit, c'est un objectif, je veux atteindre la perfection. Je veux atteindre la perfection. Et il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas que je suis arrivé. Vous savez, l'autosatisfaction tue le progrès. Le jour où je me dis que je suis arrivé, c'est ce jour-là que je vais commencer à régresser. Nous en parlerons un peu plus tard. L'une des solutions trouvées par Paul, c'est de faire abstraction du passé. Vous savez, notre passé peut être un frein, un frein à notre progrès, à notre avancement. De toutes les manières, notre passé peut être un frein. Qu'il soit glorieux ou douloureux, il peut être un frein. Celui qui réussit peut se dire Bon, j'ai. Je réussis déjà, donc je n'ai plus d'effort à fournir. Tout ce que j'ai fait, je, je continue à le faire et je réussirai. Il s'endort sur ses lauriers et demain les données changent et il commence à chuter. Et celui qui a échoué se dit comme hier j'ai échoué, c'est que je, je suis un loser, un perdant, je, je continuerai à échouer, il n'y a plus rien à faire. Un jour, on posait la question à un athlète qui allait de victoire en victoire, glanant médaille sur médaille. On lui pose la question, on dit, quel est ton secret? Il dit, mon secret, c'est que j'oublie les défaites d'hier. Parce qu'elles peuvent m'apporter la peur et m'empêcher de travailler. Mais aussi, j'oublie les victoires d'hier parce qu'elles peuvent me rendre paresseux. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les victoires que j'ai remportées hier sont les victoires d'hier. Aujourd'hui, je fais table rase. Je tourne la page, c'est un nouveau jour. Ne reste pas sur la victoire d'hier. Hier, hier c'était hier. Vous savez que lorsque la manne tombait, Dieu a demandé à Israël de ne pas conserver la manne. Pour chaque jour, il fallait sortir. Pour chaque jour, il fallait sortir. Sors chaque jour. Ne te contente pas de ce que tu as toujours fait. Tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu, Sors chaque jour. Continue à réfléchir, tu as déjà réfléchi, tu as atteint un bon niveau, mais ce n'est pas le summum. Tu peux encore aller plus loin. Cesse encore, frappe encore. Non pas comme à l'aventure, mais avec un objectif précis. Que la victoire d'hier ne t'empêche pas de remporter une autre victoire. Vous savez, une victoire n'est pas forcément la confirmation d'une autre victoire. J'ai toujours pensé, j'étais en train de penser à une chose. Élie qui se présentait devant plus de 450 prophètes, de Baal et d'Astarté, il remporte une victoire éclatante sur le mont Carmel. Quelques temps après, le même Élie qui a remporté la victoire devant les prophètes de Baal et d'Astarté, fouille devant Jézabel. Pas un mois après. Une victoire n'est pas la confirmation d'une autre victoire. Les victoires d'aujourd'hui sont les fruits des efforts d'hier. Et les victoires de demain doivent être les fruits des efforts d'aujourd'hui. Si je m'arrête à fournir des efforts, je m'arrête à avancer. Je l'ai dit, l'autosatisfaction tue le progrès. Le jour où je me dirai, ah, ça va maintenant, j'ai atteint un bon niveau, maintenant là je peux me reposer, et c'est fini. Seigneur aide-moi à continuer à chercher. La perfection c'est un idéal, c'est quelque chose euh, qu'on n'atteindra pas, mais on travaille pour. Je me bats, je me bats, vous savez... Euh, et surtout dans le domaine qui, qui est le nom, je le dis très souvent aux, aux jeunes prédicateurs, je dis quand tu presses pour la première fois là, n'écoute pas trop les éloges qu'on te fait. Cherche plutôt à écouter les remarques, les critiques. Les éloges nous gonflent la tête. Mon frère, oh mais toi tu as apprécie bien. Vous, vous, vous l'avez compris seulement aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Rabaisse-toi. Sais encore, frappe encore. Tout ce que tu as vu là, tout ce que tu as reçu, ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Tout ce que tu as vu, ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Dieu peut te conduire encore à un niveau plus élevé. Travaille encore, ne te contente pas de ce que tu es. ne te contente pas de là où tu es. Va encore plus loin, avance encore. Mais aussi surtout que ton passé ne te freine pas car il n'y a pas toujours de lien, de rapport entre ce qu'était ta vie dans le passé et ce que sera ta vie dans le futur. Il n'y a pas toujours de rapport. Le Seigneur peut faire quelque chose qui contraste celui qu'on reconnaissait comme un, un malade d'une maladie incurable, on le voit guéri. Le Seigneur ne planifie pas ton futur en rapport avec tes difficultés d'aujourd'hui. Ton futur ne dépend pas de tes difficultés d'aujourd'hui. Ton futur dépend des dieux. Dépend des dieux. Alors que ton passé ne te freine pas, que les échecs du passé ne t'arrêtent pas. Tu as échoué hier, c'est vrai Avance encore. Que l'échec, qu au lieu de te décourager, te motive. Que mes déboires, que mes échecs me motivent. J'ai choué, je me relèverai, j'irai de l'avant. Ça n'a pas marché hier, ça ne signifie pas que ça ne marchera jamais. Je vais encore, je fais encore, je travaille encore, je cherche des failles. Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Dans quel domaine je peux améliorer pour que ça marche? Là où tu as échoué, là, le Seigneur te fera réussir au même endroit. Vous savez, je vois toujours l'image de, de, de Pierre alors qu'il a, il a tenté de pécher durant toute la nuit. Sans rien trouver Le matin pendant qu'il lavait ses filets Un pêcheur qui lave ses filets C'est à dire que le match est fini Il n'y a plus rien à espérer Il faut chercher autre chose Jésus vient et lui demande de lui céder sa barque Je me dis toujours que si c'était moi Peut-être que je ne répondrais pas Il n'y aurait qu'un regard Vous savez il y a des regards qui disent plus que les mots Parce que tu vois que je lave les filets, ça signifie que je n'ai rien trouvé. Alors que je suis en train de penser comment nourrir la famille. J'ai même la belle-mère avec moi. Vous savez, c'est plus facile d'avoir des beaux-frères, belles-sœurs à la maison que la belle-mère. Je lave les filets, je réfléchis. Où est-ce que je peux emprunter quelque chose et tu me demandes de te céder la barque. Il lui cède la barque. Et Jésus parle, et Jésus parle, Jésus parle. Peut-être que s'il avait une montre, il regardait la montre. Mais quand est-ce qu'il va finir? Moi, je dois trouver à manger pour la famille. Et lorsque Jésus termine, il ne lui dit pas, si tu n'as rien trouvé, c'est que dans ce lac, il n'y a pas de poisson. Sortons, je vais te montrer un autre lac où tu vas trouver du poisson Là, dans le même lac. Il lui dit, avance en profondeur. Jette le filet du côté droit. Pierre était probablement plus âgé que Jésus et en matière de pêche, plus expérimenté. Moi, je suis un pêcheur expérimenté. Je te dis qu'aujourd'hui, là, dans ce lac, il n'y a pas de poisson. Même du côté droit, la GZT. Tu penses qu'en tant que pêcheur professionnel, je ne rien que du côté gauche. Même à droite, la GZT. Aujourd'hui, il n'y a pas de poissons. Mais, comme tu dis, De la même manière que Pierre n'a pas changé de l'acte, tu ne changeras pas de domaine. Dans le même domaine où ça n'a pas marché, le Seigneur te fera marcher. Et les gens te regardent. Mais n'est-ce pas celui qui a échoué hier Oui, il a échoué hier, mais aujourd'hui c'est notre jour. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça marchera. Parce qu'il m'a dit, j'ai le filet du côté droit. Oh, la différence, c'est que j'avais travaillé sans parole. Maintenant j'ai une parole. Il me dit, jette le filet du côté droit, je jette le filet du côté droit et je crois et je verrai, je verrai sa gloire parce que j'ai entendu sa voix, je verrai sa gloire parce que je n'ai pas abandonné. Je dis à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas, n'abandonne pas, ne change pas de domaine, là même où ça n'a pas marché, il y a des poissons dans le lac, oh je te dis que ce matin, il y a le poisson dans le lac. Alors n'abandonne pas, cours. Ne t'arrête pas, cours. Ne t'arrête pas. Je ne veux pas m'arrêter, je veux courir. Ça n'a pas marché hier, je cours. Les choses ne tiennent pas, je cours. Les autres abandonnent, moi je cours. Je ne regarde pas aux défaites. Je ne regarde pas aux échecs d'hier, je cours. Je cours. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire avec moi ce coup Je ne m'arrête pas ce coup même lorsque ça ne marche pas, je cours. Malgré les calomnies, je cours. Malgré les défaites d'hier, je cours. Malgré les, les crocs ensemble, les pots de bananes, je cours. Je cours. Je n'abandonne pas. Je regarde vers l'objectif. Je regarde vers l'objectif qui est devant, je cours. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Quelqu'un peut-il dire, je vais courir? Je vais courir. Que rien ne m'arrête. Rien ne m'arrêtera. Ça n'a pas marché hier, je cours encore. Ça n'a pas marché hier, je cours encore. Ça n'a pas marché hier, je cours encore. J'ai un objectif, je regarde devant. J'ai un objectif, je regarde devant. J'ai un objectif, je regarde devant. La gloire de Dieu est devant moi. La gloire de Dieu est devant moi. La gloire de Dieu est devant moi. La gloire de Dieu est devant moi. La gloire de Dieu est devant moi. Je cours. Je ne m'arrête pas, je cours. Ne t'arrête pas, cours. Le médecin t'a dit que c'est un cancer, c'est incurable. Ne t'arrête pas, cours. Que rien ne t'arrête, cours. Seigneur, je veux courir encore et encore. Je veux courir encore parce que j'ai un objectif. Je ne me laisse pas distraire. Je ne me laisse pas freiner. Je cours, j'avance vers la gloire de Dieu. J'avance vers la perfection, j'avance vers la victoire avec Dieu, j'avance, j'avance, j'avance, j'avance, je couds, je ne m'arrête pas, je couds, je ne me laisse pas distraire, je couds, que rien ne m'arrête, que rien ne t'arrête, regarde devant, la gloire de Dieu est devant, regarde devant, la gloire de Dieu est devant, même là où tu as échoué, tu réussiras, même là où ça n'a pas marché, ça marchera, je cours, je cours vers le but, je cours vers le but. Je ne crois pas l'avoir saisi. J'ai encore des choses à faire. Je ne crois pas que je suis arrivé. J'ai encore des choses à faire. Je ne crois pas que c'est fini. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas fini. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas fini. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas, pas fini. La course est encore là. La course est encore là. Ne t'arrête pas. Tu as réussi. Avance Avance, marche encore, marche encore, marche en encore, avance encore, monte encore, monte encore. Tu as encore des choses moute moute à faire, moute moute tu as moute moute faire. encore des victoires à remporter, tu as encore des victoires à remporter, tu as encore des victoires à remporter, tu as encore des victoires à remporter, tu as encore des victoires à remporter, tu as encore des victoires à remporter. Tu as encore des victoires à remporter. Tu as encore des victoires. Tu as encore des victoires à remporter. Monte. Monte. Je monte. Monte, coup, monte. Monte avec lui. Comme ma chair. Même quand ma chère me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai, je courrai jusqu'au bout. Jusqu bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Même quand ma chère, même, même quand ma chère, même quand ma chère me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai. Oh gars, je, je, je jusqu'au bout mon parcours jusqu'à la ligne même quand ma chair, même, oh quand, ma chair, ou même ou quand, gars, quand ma chair, même quand ma chair quand me lâche mon, mon espoir s'ennuie j'attendrai avance, avance encore avance encore encore, la, gloire est devant, avant son con, chère, la gloire est devant, avance encore, la, la, la, la gloire est devant, avance encore, la gloire est devant, avance encore, la gloire est devant, je courrai je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Même quand ma chère même quand ma chère, ou, même quand ma chère mon espoir s'en irait. j'attendrai tenterai au je cour, je courrai jusqu'au bout, mon parcours, jusqu'à la ligne. Je pourrais jusqu'au bout, bout, bout, bout, bout, parcours Monte mont encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, La gloire est disponible Je courai jusqu'au bout Je pourrai jusqu'au bout Mon parcours jusqu'à la ligne Je courai jusqu'au bout Mon parcours Je courrai Monte encore J'avance jusqu'à la ligne Monte Je courrai jusqu'au bout Jeff Mon parcours bout De rien ne courraient jusqu'au bout De rien à t'en frais rien à t'en je courais oui. jusqu'au bout, mon parcours oui. jusqu'à la ligne. Oui. Où Dieu te dit que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La victoire d'hier n'est pas la dernière victoire que tu as remportée. Et les sectes d'hier ne marque pas la fin de ton parcours. Les sectes d'hier ne marquent pas la fin de ton parcours. Si ça n'a pas marché hier, cela ne signifie pas que ça ne marchera jamais. C'était une mi-temps. On ne juge pas de la fin du match à la mi-temps. On ne juge pas de la fin du match à la mi-temps. Tu peux être mené à la mi-temps et remporter la victoire à la fin du match. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La gloire est encore disponible. C'est possible d'atteindre notre niveau. Jésus regarde celui qui s'est arrêté qui s'est dit que c'est fini tu lui dis ce matin que ce n'est pas fini tu lui dis ce matin que ce n'est pas fini je ne cours pas par habitude je veux remporter le prix et je remporterai le prix que les autres s'arrêtent, moi je cours Que les autres se fatiguent, moi je cours Que les autres se laissent distraire, moi je cours Merci Seigneur Merci. Même comme c'est Possible, Il y a tel espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, alors c'est encore possible, la grâce est digne. I'm oh.